Pour cette deuxième partie, je vais commencer donc, euh, par euh, redonner euh, des petits exemples euh, de, de manifestations du burn-out euh, dans la vie quotidienne pour comprendre ensuite les risques psychosociaux. Alors donc, On a parlé de l'épuisement émotionnel. Hein. Donc L'épuisement émotionnel, c'est la personne qui se dit vidée par le travail. C'est les mots que euh, vont employer les patients. Euh, la personne se sent à bout à la fin de la journée de travail. Elle se sent fatiguée dès le matin et euh, surtout avant même de démarrer euh, la journée de travail. Et même l'idée de démarrer la journée de travail est déjà euh, quelque chose qui est pesant euh, psychiquement. Il y a un stress de devoir fournir beaucoup d'efforts euh, pour travailler avec des personnes toute la journée. Donc l'interaction avec les personnes devient pesante. Donc ça fait partie des facteurs de risque. Donc tous les métiers qui sont exposés à du contact humain sont plus à risque de burn-out, par opposition, par exemple, à des métiers d'informatique ou d'ingénieur, par exemple. Ça, on va le voir, parce que c'est les interactions humaines qui vont être vraiment primordiales dans les risques psychosociaux. La personne va rapporter un sentiment de frustration au travail. Donc, le mot « frustration » va revenir. Elle va vous dire qu'elle a la sensation de travailler trop dur, ou euh, qu'elle qu craque, à cause du travail. C'est ça les mots-clés les mots qui reviennent souvent, qu'elle est au bout du rouleau. Pour la dépersonnalisation, donc elle va vous décrire qu'elle se sent de plus en plus insensible euh, aux gens depuis qu'elle a pris son poste, qu'elle a l'impression de s'être endurcie sur le plan émotionnel, qu'elle commence à en avoir de moins en moins... Euh, rien à faire euh, de ce qui arrive à ses collègues, à ses patients, à ses clients ou à ses élèves, donc dans le cadre des enseignants par exemple, qu'elle est de plus en plus indifférente euh, euh, aux personnes avec qui elle travaille, et euh, qu'elle a euh, l'impression que ses collègues, ses patients, ses clients ou ses élèves la rendent responsable de leurs problèmes. Donc la notion justement qu'on lui attribue, euh, des problèmes euh, qui ne devraient pas peser sur ses épaules, qui ne sont pas de son fait. Euh, tu peux juste euh, reformuler Je n'ai pas très bien conceptualisé. Je n'ai pas compris la question. Est-ce que tu peux reformuler ce que tu viens de dire pour que donc, je, en fait, puisse, euh, pour que je personne... puisse comprendre à quoi ça correspond ouais. Donc Là, on est encore dans la dépersonnalisation. La personne, d'une part, va se décrire de plus en plus indifférente à ce qui arrive aux personnes avec qui elle travaille et dont elle aurait théoriquement la responsabilité, donc par exemple les patients pour un médecin, les élèves pour un enseignant ou les clients pour quelqu'un qui travaille dans une entreprise, et les collègues aussi. Et euh, elle décrit aussi qu'elle a l'impression qu'on lui met les problèmes sur le dos, en fait, que c'est à cause d'elle que les problèmes existent. Donc, euh, s'il y a un problème avec un patient, c'est de sa faute. Euh, s'il y a un problème avec un élève, c'est de sa faute. Euh, voilà. Alors que ce n'est pas de sa faute. Qu'elle fait au mieux pour gérer ça et qu'on lui reproche des choses qui ne devraient pas lui être reprochées. Donc, un sentiment d'injustice. Ça, on va y revenir parce que le sentiment d'injustice, il est vraiment à, au cœur du phénomène, en fait, de la souffrance au travail. Que ce soit le burn-out ou le harcèlement, c'est le sentiment d'injustice qui va bloquer la personne dans sa souffrance. Ça, on va y revenir, parce que dans, sur la partie euh, psychothérapique, c'est capital après, de travailler là-dessus. Ensuite, dans la dimension accomplissement personnel, hein, donc la perte de sens au travail, de la troisième dimension, donc la perte de sens, l'accomplissement, c'est la même chose. Donc, elle va vous décrire qu'elle euh, commence à perdre le sentiment euh, de comprendre ce que les collègues, les patients, ou les clients ou les élèves ressentent. Donc, euh, il y a une incompréhension qui est en train de se passer vis-à-vis euh, -vis des émotions des autres. Qu'elle perd en efficacité euh, dans sa capacité à s'occuper des autres. Euh, Qu'elle perd l'impression, ça c'est très important, que son travail a une influence positive sur les gens. Donc ça, dans la perte de sens, c'est très important. Elles, elles vont vous dire « j'ai l'impression que ce que je fais ne sert à rien » ou euh, que ça a perdu son efficacité parce que je fais mal mon travail, parce que je n'ai plus les moyens de le faire correctement, en lien avec la charge de travail la plupart du temps. Et euh, donc, elle va vous rapporter aussi l'absence d'énergie. La perte de capacité à créer une atmosphère détendue. Donc ça, j'ai pu le voir encore récemment dans les équipes. Les personnes n'arrivent plus à se dire bonjour, n'arrivent plus à juste euh, discuter. En fait, euh, prendre une pause ensemble, elle commence à s'éviter. Euh, elle perd l'impression d'accomplir des choses qui en valent la peine et elle perd la capacité à affronter les problèmes avec calme. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure des phases du burn-out. Donc, la première phase, c'est la phase qu'on appelle d'engagement où la personne est très impliquée, très vigoureuse, euh, met beaucoup d'énergie dans son travail, elle ne compte pas ses heures et elle se sent heureuse. Donc, cette phase-là, normalement, ne pose pas de problème et c'est pas à ce moment-là que vous allez voir les personnes en consultation. Par contre, pour vous-même, hein, vous pouvez euh, vous méfier de ça chez vous chez vos collègues, par exemple, parce que ça peut être euh, une phase qui, si elle est bien cadrée dans le temps, pour un travail de thèse, par exemple, c'est OK. Par contre, si c'est dans le travail quotidien, il faut se poser la question « est-ce que je suis capable de tenir ça sur le long terme ?» en fait Donc, c'est important de bien se faire la part des choses. S'il y a un objectif précis et que je mets tout en place pour atteindre cet objectif, c'est OK. Si euh, c'est bon, ma vie quotidienne, là, attention euh, à cette phase-là, parce que c'est la première phase du burn-out. Ensuite, il y a la phase de surengagement qu'on appelle la phase de lune de miel, où le travail commence à prendre le pas sur les autres domaines de la vie. Donc, c'est là où on parle de la fameuse séparation euh, vie professionnelle, vie privée. Alors, ça, je fais un petit aparté là-dessus. Pour moi, c'est un peu une tarte à la crème et une, une porte ouverte, cette histoire de séparer vie, vie professionnelle, vie, vie privée. Et je suis pas forcément d'accord euh, sur le plan du, de la réalisation de soi. Euh, mais ça, c'est à débattre, hein. ce n'est pas quelque chose d'absolu. Mais à mon sens, en fait, le... c'est une des sources de la souffrance, justement, de cette séparation vie professionnelle-vie privée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on nous demande d'être une autre personne dans notre profession que celle que nous sommes dans notre vie ordinaire, c'est là où ça va créer de la souffrance et de la dissonance cognitive. Si on nous demande d'être une personne euh, très sèche et très dure dans le monde du travail, ça va forcément retentir sur notre vie privée parce qu'on ne va pas euh, laisser le costume de cette personne euh, à la porte en rentrant chez nous. C'est-à-dire que quand toute la journée, on est amené à gérer des choses très difficiles, il y a un épuisement forcément psychique qui se produit et qui peut retentir sur notre vie privée et pour tout le monde. À l'inverse, si je développe dans ma vie privée des compétences de compassion, d'amour, de bienveillance, je peux bien sûr les incarner dans ma vie professionnelle. Si j'apprends à prendre soin de mes collègues comme je prendrais soin d'un proche, d'un frère, d'une sœur ou d'un enfant, c'est l'idéal dans le leadership. Si j'apprends à me représenter une équipe comme une famille, une famille, ce n'est pas euh, un long fleuve tranquille. Une famille, ça se tend, ça rentre dans le conflit. Ça, euh, voilà. Mais ça persiste ensemble parce qu'il y a un objectif commun qui est le projet de la famille. Donc, l'équipe, c'est la même chose, en fait. De rappeler qu'on a le droit euh, d'avoir des tensions, on a le droit de les exprimer, on a le droit d'avoir de, des désaccords. Et on a euh, le devoir... De respecter la vision de chacun, en fait. Et ça, c'est ça qui est oublié dans beaucoup de fonctionnements d'équipe. Y compris chez les leaders, hein, tous les membres de l'équipe, j'insiste là-dessus, le leadership, ce n'est pas toujours descendant. Ce n'est pas toujours le chef de service qui a un leadership qui, qui l'inculque. C'est chaque individu qui va amener sa manière d'incarner le soin, qui va devenir inspirante pour les autres, y compris pour les leaders. Moi, j'ai déjà vu des exemples de jeunes médecins qui ont incarné des choses dans des services, qui ont inspiré ensuite l'ensemble de l'équipe. Donc, ça, ce n'est pas toujours descendant. C'est pas la hiérarchie qui fait descendre les valeurs. C'est chaque personne qui incarne ses valeurs dans euh, le domaine professionnel. Et c'est quand on la contraint à ne pas être en accord avec ses valeurs, apparaît la souffrance. Donc, c'est là. Euh, après, moi, je vous donne des exemples de suivi. J'ai vu plusieurs fois des banquiers quitter leur emploi à 35 ans en disant euh, c'était ce n'était plus en accord avec mes valeurs. Et on avait envie de leur dire, mais à quoi tu t'attendais en allant dans le milieu de la finance En fait, évidemment qu'il y a des domaines professionnels qui portent des valeurs qui ne sont pas humanistes. Il faut bien être clair là-dessus. À partir du moment, on peut avoir des entreprises qui ont des objectifs humanistes, mais aussi l'objectif financier. C'est une entreprise de transition écologique qui a pour but de prendre soin de l'environnement. Ce sont des valeurs. Euh, voilà. Et en même temps, il y a des questions de chiffre et de rendement. C'est OK là-dessus. Et puis, il y a des entreprises où très clairement, euh, il n'y a pas de... Entre guillemets, de valeur euh, euh, cautionnable. Je pense, euh, voilà, quand on est à concessionnaire dans un, et on doit vendre des voitures, des grosses voitures très chères, c'est pas étonnant de perdre le sens de son emploi. Et donc, euh, à un moment donné, ça, ça doit être discuté avec le patient aussi. De dire, de bien, donc, vous connaissez la thérapie d'acceptation et d'engagement, la thérapie ACT, qui est une excellente thérapie pour le burn-out. Parce que justement, ACT apprend à réidentifier les actions valorisées, les valeurs sous-jacentes à ces actions, et à réaugmenter les actions valorisées dans le domaine professionnel et à l'extérieur du domaine professionnel. Et donc la question, c'est est-il possible d'incarner mes valeurs dans mon travail Est-il possible de prendre soin des autres et de moi-même, quand mes objectifs sont des objectifs financiers pour vendre des produits à des personnes qui n'en ont pas besoin, par exemple. Donc ça, c'est des questions très importantes euh, parce que euh, c'est ça le cœur du, du, du problème, souvent. en fait C'est ça le cœur de la souffrance. Donc la troisième phase, j'avais dit donc, phase d'engagement, la lune de miel. Et puis, euh, c'est le sur la deuxième phase. Ensuite, la résistance. Donc la résistance c'est l'épuisement des ressources. Donc, la personne va commencer à être en sur-régime et là, sa réactivité émotionnelle va commencer à augmenter. Donc C'est-à-dire, elle va commencer à être de plus en plus impulsive, euh, à réagir euh, de plus en plus vite euh, à l'emporte-pièce. En fait, Et ça, c'est des signes de résistance. C'est la troisième phase de burn-out. Donc, c'est là où il faut vraiment calmer le jeu, prendre des congés, euh, lever le pied, dire « attention, je repère ça ». Et ça, euh, ça, ça arrive fréquemment. Hein. Moi-même, euh, je peux vous dire que la semaine dernière, j'étais en phase de résistance. Voilà. Donc, euh, à partir du moment où on, on perçoit le phénomène, c'est OK, on, on prend les mesures adaptées. Euh, euh, voilà. Donc, une augmentation de l'irritabilité, par exemple, c'est classique. Et à l'inverse, ça veut dire que si vous percevez ça chez des collègues, il faut pas tout de suite se dire que c'est envers vous, en fait, euh, parce que ça, c'est... On parlait du syndrome de l'usurpateur, il y a aussi le biais d'attribution, ça on va en reparler. C'est que la personne qui va rentrer dans des logiques de burn-out, euh, souvent se surattribue les problèmes et euh, se sous-attribue les mérites. C'est l'inverse de ce qui se passe dans la population générale. Généralement, dans les traits psychologiques ordinaires, on a tendance à se surattribuer les réussites. Et à se sous-attribuer les échecs. Et chez les neuroticistes, c'est le trait de personnalité euh, pessimiste, hein, qui est le verre à moitié vide, donc ça, dans les facteurs de risque, c'est très important, le neuroticisme, c'est que la personne va se surattribuer les problèmes et les échecs et se sous-attribuer les réussites. Donc ça peut être bien pour une position d'humilité, mais ce n'est pas bien finalement à terme, parce qu'il faut avoir conscience du fait on parle des problèmes de reconnaissance au travail, dans les risques psychosociaux, il y a la reconnaissance de la hiérarchie, c'est-à-dire le défaut de reconnaissance, le fait de ne pas être remercié ou valorisé pour ce qu'on fait. Ça, c'est un risque psychosocial important. Et euh, le meilleur moyen de se prémunir de ça, c'est déjà d'apprendre à se remercier soi-même. Donc, Dans les, théra les thérapies de psychologie positive, vous connaissez comme moi la thérapie basée sur la gratitude, le fait de générer de la gratitude indépendamment des événements, et surtout d'apprendre à générer de la gratitude pour l'adversité, c'est-à-dire de dire merci quand on s'oppose à vous, parce que vous prenez conscience que ce qui vous a fait grandir dans la vie, c'est non seulement les gens qui vous ont accompagné, mais aussi et surtout les gens qui se sont opposés à vous, parce que sinon vous ne seriez pas devenu la personne que vous êtes aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose qu'on travaille dans la thérapie du burn-out aussi, d'apprendre à dire, et ça... C'est à la fin de la thérapie, bien sûr. Vous n'allez pas demander ça à la première séance. Il faut une très bonne alliance thérapeutique pour avoir ça. Et euh, une fois que vous arrivez à travailler là-dessus avec le patient, j'ai envie de dire que c'est quasiment gagné, en fait. L'objectif de la thérapie est atteint. Si la personne arrive, alors moi, généralement, quand j'apporte l'idée, je prends 10 000 pincettes autour et je dis euh, Je vais vous dire quelque chose de très choquant. Je prends une pause et je vais vous dire voilà l'objectif à terme ce sera qu'on apprenne à dire merci aux personnes qui vous ont amené ici en consultation en fait et là les gens enfin moi j'ai déjà des patients qui m'ont dit quand vous m'avez dit ça je me suis dit mais voilà, il est taré enfin le... euh, voilà évidemment que ça, ça génère ça et euh, surtout quand on est victime de harcèlement on va en reparler, c'est encore plus difficile voilà. bien sûr euh, et j'en parle d'autant hein, que moi-même, j'ai été victime de harcèlement au travail. Hein. Je ne m'en cache pas. Enfin, C'est la raison pour laquelle donc, les, les, les choses que je vous présente aujourd'hui, je les ai écrites et travaillées avec une avocate, en fait, avec qui on a publié un livre l'année dernière. Ce n'est pas de la pub, parce que moi, je touche 50 centimes par livre, donc ce n'est pas avec ça que je vais payer mes vacances. Mais euh, Par contre, l'objectif de ce livre, c'était vraiment parce que les patients... Ne trouvez pas les outils, ne trouvez pas le, un contenu qui explique tout ce que je suis en train de vous présenter aujourd'hui. Donc, ça, c'est la raison pour laquelle j'en suis arrivé à travailler euh, là-dessus. Euh, c'est que, comme beaucoup d'entre vous, euh, j'ai été exposé à ces phénomènes et euh, je suis entré en phase euh, d'effondrement aussi, mais sans arrêt de travail. Et à l'époque, je n'avais absolument pas connaissance de tout, tout ce que je vous présente aujourd'hui. Et c'était il y a seulement cinq ans. Et ça ne m'a jamais été enseigné, bien sûr. Donc ça, c'est le but de ce séminaire. Et je vous remercie d'être présent, parce que je ne vous cache pas qu'il y a très peu de présents à ce séminaire par rapport à un séminaire de psychopharmacologie, par exemple. Bon, alors ça peut venir du fait qu'il y a un séminaire de TCC en même temps, ça peut venir plein de choses. C'est pour ça que je fais l'enregistrement aussi parce que je ne m'attache pas finalement. Pour moi, la qualité d'un séminaire elle, ne vient pas du nombre de participants. Et je préfère peu de participants concernés et motivés pour qui ça va avoir un impact que beaucoup de participants qui finalement feront ça juste pour avoir une ligne sur les cases à, co les cases à cocher du CV. Donc, la phase euh, qui suit, donc, vous l'avez compris, la phase de résistance, c'est la phase d'effondrement. Et c'est là qu'apparaissent les symptômes psychiatriques la plupart du temps. Dans la phase de résistance... Souvent, il y a des premiers symptômes qui sont des troubles du sommeil, par exemple, ou euh, voilà, des, un peu d'anxiété. Et c'est dans la phase d'effondrement que vont commencer à se dessiner des syndromes psychiatriques. Donc, ils vont être soit un trouble anxieux, soit un épisode dépressif caractérisé, soit un syndrome de stress post-traumatique la plupart du temps. Et c'est ça que vous allez écrire sur l'arrêt de travail. Et vous pouvez aussi ne pas avoir de syndrome caractérisé, mais si la, si la personne vient vous voir euh, justement dans une phase précoce, ce qui est ce qu'on recommande, hein, les gens arrivent toujours trop tard chez le psychiatre. Donc, je, souvent, ils arrivent après plusieurs mois de burn-out. Donc, c'est euh, déjà très avancé. Et évidemment, plus c'est avancé et plus ça va être compliqué à traiter et euh, à trouver des solutions dans le monde du travail, puisque la personne sera vraiment épuisé au plus haut point, au point de ne plus être capable parfois de retourner sur le lieu de travail. Même l'idée de retourner sur le lieu de travail va générer des troubles. Alors donc maintenant je vais en venir euh, aux facteurs de risque propres hein, dont on parlait. c'est-à-dire pourquoi fait-on un burn-out hein, C'est ça la question. Donc vous avez compris que ce sont des interactions de facteurs individuels, donc euh, humains organisationnelle dans les institutions et sociétaux. Donc ça, c'est très important parce qu'il faut toujours remettre le contexte de la souffrance dans euh, une logique euh, globale. La personne doit comprendre pourquoi elle vit ce qu'elle est en train de vivre, sinon elle n'a pas de sens. Et sans le sens, vous ne pouvez pas euh, atteindre vos objectifs vos objectifs, c'est que la personne soit libérée de la souffrance professionnelle. Donc il y a deux moyens d'action. Il y a agir sur l'extérieur et agir sur l'intérieur. Quand euh, on fait de la moto, on a un risque de chuter et de se faire une dharma-abrasion très grave euh, et d'arriver aux urgences. Donc il y a deux solutions. C'est soit je recouvre toutes les routes de velours ou soit je porte une combinaison pour limiter l'impact du choc. Et c'est la même chose dans euh, la prise en charge du burn-out, euh, dans la psychothérapie et le traitement médicamenteux. C'est ça que j'explique euh, aux patients en disant, voilà, euh, l'antidépresseur, ça a pour but de rééquilibrer la sérotonine dans votre cerveau, de faire en sorte que vous dormiez mieux et que vous, vous ayez des émotions moins douloureuses. Bien sûr, ça ne règle pas le problème. Ça fait partie de la combinaison, en fait. Maintenant, on va réfléchir à pourquoi j'ai chuté. Et comment je vais faire pour ne plus rechuter Donc, Comment je vais apprendre à négocier des virages À quelle vitesse je vais aller dorénavant Quelles sont mes limites Ça, c'est très important. De rappeler voilà, qu'on a tous des limites et que là, les limites ont été dépassées. Et que l'enseignement le, de ça, c'est d'apprendre euh, où sont nos limites et comment à l'avenir faire en sorte de les respecter. Donc, d'apprendre à transformer ce qui apparaît comme un échec le burn-out et l'arrêt de travail en une leçon pour la suite. En fait. J'apprends à mieux me connaître grâce à cette épreuve que j'ai vécue qui est le burn-out et l'arrêt de travail qui a suivi le, la plupart du temps. Donc, Au niveau organisationnel, donc, dans les facteurs de risque psychosociaux, il y a ce qu'on appelle la triade du fast-speed hyper, donc fast pour fast-food, fast-learning, donc il faut manger vite, apprendre vite le speed pour, euh, par exemple, speed dating, rencontrer les gens en 7 minutes, et l'hyper pour l'hyper-connexion, l'hyper-réactivité, l'hyper-individualisme. Donc, on pousse dans notre société les dimensions à leur extrême. Et donc, du coup, les euh, facteurs psychosociaux vont être différents d'une société à l'autre en fonction de la culture de la société. Dans les phénomènes qui... Euh, se produisent, par exemple, je vous ai expliqué les dix dernières années, voire même les vingt dernières années, en fait, les phénomènes qui sont liés, par exemple, aux crises financières, la crise de 2008, par exemple, ont des impacts, évidemment, sur la souffrance professionnelle. Quand vous êtes dans un contexte de crise, donc les gens vont devoir répondre à des objectifs dans des environnements, des contextes qui sont de plus en plus difficiles. Donc, maintenir des résultats, alors que le contexte est plus difficile. Donc ça, ça va générer évidemment de la souffrance. Et ça, il faut rappeler ça, c'est très important, parce que la personne euh, va pouvoir utiliser ces arguments pour euh, se déresponsabiliser un peu. La personne en burn-out, on en a vu, elle se surattribue les problèmes. Donc par exemple, un enseignant va se surattribuer les échecs de ses élèves. C'est pas tous les enseignants, hein, je parle de ceux qui vont rentrer en burn-out. Ils vont, vont dire, euh, voilà, si cet élève-là est en difficulté, c'est de ma faute, c'est que je n'ai pas eu assez de temps pour m'occuper de lui. Euh, si leur résultat, c'est ça, c'est de ma faute. Enfin, or, euh, on sait que les classes deviennent de plus en plus fournies, qu'il voilà, <coughs> y a une diminution du nombre d'enseignants. Donc, Dans les facteurs de risque psychosociaux, on l'a évoqué déjà, il y a l'intensité et la charge de travail. Donc, qui, donc on le sait, augmente dans de nombreux domaines d'activité. Les, exig les exigences au travail et les exigences émotionnelles. Donc, Le fait de gérer au travail, donc à l'hôpital par exemple, des patients qui peuvent être agressifs euh, ou des clients qui peuvent être agressifs dans une entreprise, au téléphone par exemple. Donc On demande à quelqu'un qui fait de la téléaction, donc qui appelle les gens chez eux et qui va parfois recevoir des réactions très agressives de clients qui ne veulent pas être contactés, par exemple. Ça, c'est très difficile à gérer émotionnellement. Dans les facteurs de risque, donc il y a des facteurs qui ont été identifiés, comme par exemple le fait de demander à la personne de ne pas utiliser son nom au téléphone. Donc Ça, maintenant, normalement... Ça ne doit plus exister. Il y a eu une époque où on demandait à tous les employés d'utiliser le même nom pour se présenter au téléphone. Comme ça, si le client rappelle, il dit « j'ai eu telle personne au téléphone » et n'importe qui peut répondre. Ça, ça a été montré que ça induit énormément de perturbations parce que c'est de la dissonance cognitive. Notre nom est, fait partie intrinsèquement de notre représentation de nous-mêmes. Et demander à quelqu'un de ne pas donner son nom c'est extrêmement perturbant sur le plan euh, psychologique. Ensuite, il y a euh, par exemple les open space dans les environnements de travail qui vont euh, augmenter le risque euh, de fatigue. En fait, les open space sont euh, des environnements sonores, très bruyants et euh, qui euh, diminuent le sentiment d'avoir un espace pour soi, donc un espace où on peut aussi se reposer éventuellement, si on a besoin de quelques minutes, de récupération. donc Tout ça n'est pas possible avec l'open space. Et en plus, l'open space, c'est aussi une possibilité pour le superviseur de surveiller ce que fait l'employé. Et ça, c'est très dommageable aussi, puisque le manque d'autonomie a été identifié comme un facteur de risque de burn-out. C'est-à-dire que si la personne n'a pas de marge de manœuvre et qu'elle est très, très surveillée, ça va être un facteur de risque de burn-out. Alors, dans la suite des risques psychosociaux, il y a les changements subis et les conflits de valeurs. Un exemple de changement subi, ben, c'est le, les contraintes économiques. Donc, un déménagement de services, un, euh, une réduction des effectifs, un, voilà, le, un départ euh, d'un professionnel avec qui on travaille, qui est remplacé par un autre. Voilà. Donc, ça demande dans le travail de psychothérapie euh, des travails d'acceptation donc l'acceptation, ce n'est pas la résignation, c'est comment j'accueille le changement. Voilà. Accepter, c'est accueillir ce qui advient. Et ça, c'est difficile pour beaucoup de personnes. Vraiment. Et ça, c'est une source de souffrance très importante. Les personnes, en fait, ont une perturbation mentale qu'elles n'identifient pas, qui est de penser que le présent est normal et existera toujours et que le changement, s'il n'est pas choisi, est anormal et devient une source de souffrance. Alors qu'en fait, c'est l'inverse. Le changement est la norme, le changement non choisi est la norme. Je vous rappelle qu'on va tous mourir et on ne l'a pas choisi. Donc, c'est la base de la vie, normalement, le changement non choisi. Et la question, c'est quelle est ma capacité à adhérer à quelque chose que je n'ai pas choisi Donc, après... Euh, on peut faire la part des choses, euh, dire euh, à partir de là, mes valeurs ne sont plus respectées, donc je prends une décision, mais je le fais en pleine conscience, c'est-à-dire que j'ai le choix, toujours, d'adhérer ou de ne pas adhérer. Et si je n'adhère pas, j'ai le choix de la façon de ne pas adhérer. Il y a des personnes qui vont choisir le comportement passif-agressif, qui vont choisir la plainte, euh, d'autres qui vont choisir euh, de mettre en place des actions contre le changement, mais de façon assertive. Euh, d'autres qui vont chercher des solutions euh, pour euh, faire en sorte que ce changement ne soit plus un problème. Et d'autres qui vont choisir de partir. Et c'est parfaitement OK là-dessus. Euh, quand euh, je suis devenu chef de clinique, j'ai donc dirigé un service pendant deux ans à Montpellier, ben, il y a un tiers de, des infirmiers en six mois qui ont quitté le service, parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec la, le nouveau fonctionnement du service, et notamment la réduction de la durée de séjour des patients. Et il y avait des infirmiers qui disaient, euh, maintenant, quand on rentre de congé, on ne reconnaît plus aucun nom sur le tableau des patients. Ce qui, pour moi, était euh, la base. J'avais travaillé dans les services où ça fonctionnait comme ça. Et on, euh, pour moi, l'objectif était que le patient passe le moins de temps possible à l'hôpital dans une logique de virage ambulatoire, de développer les soins à domicile, au CMP. Et bien sûr, l'avantage de ce nouveau fonctionnement, c'était de pouvoir accueillir beaucoup plus rapidement les patients qui ont besoin d'hospitalisation, puisqu'auparavant, ils devaient attendre pendant plusieurs jours dans d'autres services, et donc ça altérait beaucoup la qualité de la prise en charge. C'était ça l'objectif. Donc, il y a eu une partie de l'équipe qui a adhéré, et l'autre partie qui n'a pas adhéré, mais souvent, en fait, ceux qui sont partis avaient déjà d'autres projets professionnels, et ça a été l'occasion pour eux, de partir, de dire j'en profite pour aller. Donc il y en a une qui est devenue psychologue, l'autre qui a changé de région, qui a déménagé. Euh, voilà, il y avait d'autres projets, mais à mon sens, ça s'est fait dans le dialogue et pas du tout dans la contrainte euh, imposée. C'est-à-dire, voilà, j'ai dit voilà ma vision, euh, voilà ce que je souhaite en fait à partir de maintenant et, euh, et voilà l'objectif, pourquoi je le fais, donc pour améliorer la qualité du soin au, au terme et par contre, ça demande un changement, effectivement, euh, de, de pratique. Voilà, et c'est normal de ne plus reconnaître euh, tous les patients quand on rentre de congé. Bon, bah, et après, ça s'est très bien passé. Hein, le, voilà, il y a eu aussi après un changement de cadre. Euh, et euh, voilà, et donc, euh, au final, euh, voilà, les... Les des infirmiers qui étaient là depuis longtemps ont tout à fait pu s'adapter du moment que c'est bien expliqué et qu'on accueille toutes les difficultés au fur et à mesure. Voilà, c'est vraiment vraiment ça qui est important. Et évidemment, sans demander l'impossible. Enfin, si à un moment donné il y a une saturation, qu'il y a un manque d'effectifs, qu'il y a un arrêt de travail, mais on s'adapte et on fait moins d'entrées, c'est ok. Voilà. Donc euh, l'important étant donc euh, toujours la souplesse en fait de garder le leadership, c'est à la fois proposer un cap mais dans le management, garder une souplesse. Ça, c'est important, en fait. Hein, de, euh, je le dis d'autant plus que j'ai, moi, des difficultés là-dessus, euh, parfois, et donc je me rappelle régulièrement euh, euh, à ce besoin de souplesse, euh, donc euh, à mettre en, en balance avec le désir d'agir. Ensuite, dans les facteurs de risque psychosociaux, vous avez l'insécurité de l'emploi et du travail. Donc, nous, on n'a pas ce problème-là en médecine. Donc, ça, c'est une chance. Euh, on a un métier qui n'a pas d'insécurité. On trouvera toujours du travail. Juste, vous n'avez pas parlé des conflits de valeurs Est-ce que vous pouvez détailler un peu plus Alors, les conflits de valeurs, tout à fait. Alors, j'en ai pas parlé parce qu'en fait, je l'avais évoqué tout à l'heure, mais tu as raison de poser la question, c'est que les conflits de valeurs, en fait, c'est donc... J'ai parlé de la thérapie ACT. Et donc, dans ACT, vous identifiez vos valeurs, c'est-à-dire les choses qui donnent du sens à ce que vous faites. Et donc, nous avons tous... Toutes les valeurs. Les valeurs, ce c'est pas des objectifs, on ne peut pas les rayer. Donc L'exemple qu'on donne classique, c'est se marier est un objectif, être aimant est une valeur. Je peux être aimant à tout instant envers tout le monde et je ne vais pas dire, ça y est, je suis aimant, c'est fini, je le coche, c'est un objectif atteint. Non, ça s'incarne jusqu'à jusqu la fin de ma vie. Voilà. Et ça, ça peut être une valeur. Être bienveillant, prendre soin des autres, ce sont des valeurs. Et donc, les personnes... Ont généralement toutes les valeurs, hein, on les partage tous, on a tous envie de sécurité, de liberté, d'amour, euh, de bien-être, de, voilà, de santé, de plein de choses. Mais c'est la priorisation qui change d'un individu à l'autre. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est prioritaire Est-ce que ce qui est prioritaire pour moi, euh, c'est euh, ma liberté plus que ma sécurité Dans un couple, par exemple, s'il y a un des membres du couple pour qui c'est la sécurité qui est la plus importante, ça peut rentrer en conflit avec la valeur de liberté de l'autre. Et donc, ça va donner un couple où il y en a un qui va plutôt essayer de refermer euh, le couple pour le sécuriser, et l'autre qui va plutôt avoir tendance à être ouvert sur l'extérieur, ce qui va pouvoir créer, par exemple, des tensions. Ça, c'est un exemple de conflit de valeur, en fait. Donc, un conflit de valeur, il n'y a pas... Le bien d'un côté, le mauvais de l'autre, en fait. C'est juste que les valeurs sont différentes et que la priorité est différente. Après, par contre, il y a des valeurs euh, qui, pour moi, sont, euh, conduisent au bonheur et d'autres qui ne peuvent pas être compatibles avec le bonheur. Mais si on est OK avec ça, c'est OK. Le bonheur n'est pas une valeur pour tout le monde, en fait. Je, me, je, je reprends l'exemple que je donnais sur vendre des voitures très chères à des gens qui n'en ont pas besoin. On ne peut pas trouver un sens à ça, puisque l'objectif est de gagner de l'argent. L'argent n'est pas une valeur, l'argent est un objectif. Donc, la question, c'est qu'est-ce que je fais de cet argent Si le but de cet argent est moi-même de m'acheter une grosse voiture, d'avoir une maison avec une piscine… Euh, et euh, des biens immobiliers, euh, c'est un objectif. Encore, ce n'est toujours pas une valeur. Et donc, quelle est la valeur sous-jacente à ça Et donc, on creuse, on creuse, on creuse. Et souvent, les, les gens ne trouvent pas de valeur, en fait. Parce que euh, c'est assez rare que la personne dise « mon but, c'est de donner de l'argent à des œuvres caritatives pour prendre soin des autres ». Alors oui, on a besoin, l'argent en fait est un outil, l'argent est un moyen, on a quatre ressources, le temps, l'argent, l'énergie et les pensées. Donc évidemment qu'on a besoin d'argent pour agir, c'est un outil l'argent, mais ce n'est pas un objectif. Et donc souvent les personnes se trompent là-dessus. Et souvent vous allez voir des personnes arriver en souffrance professionnelle parce qu'elles ont choisi à un moment donné, euh, dans leur profession, dans leurs critères, les revenus, et euh, elles vont se retrouver face à un conflit qui va être « est-ce que j'accepte de diminuer mon niveau de vie pour être plus en accord avec mes valeurs ?» Parce que justement, souvent, vous allez constater que euh, dans notre société, les, euh, les emplois qui rapportent le plus d'argent sont ceux qui sont le plus dénués de valeurs. En fait. Et ça, c'est compliqué à appréhender. Ce n'est pas systématique, mais souvent, vous allez voir que la personne, à un moment donné, et vous y compris, euh, va devoir faire un choix en fait, entre j'augmente mes revenus ou je reste en accord avec mes valeurs, en fait, avec la façon dont je conçois mon travail, le, le fait de prendre soin des autres, tout ça. Est-ce que c'est clair là-dessus oui. J'ai une question. Par exemple, sur l'histoire de la maison avec la piscine, si la personne elle pense que son bonheur, ça réside dans s'acheter une maison avec une piscine avec un labrador, le truc très cliché, est-ce que ça ne fait pas partie de, de ses propres valeurs Alors, c'est une excellente question. On a une représentation du bonheur, tous. Et donc, on a 42 cases à cocher pour euh, ce qu'est l'objectif du bonheur. On a tous fait l'expérience, qu'il y avait quelque chose qui nous apparaissait comme objectif de bonheur que nous avons obtenu et que malgré tout, on n'a pas obtenu en même temps un bonheur indéfectible à vie. Exemple, le concours de médecine, je pense que pour nous tous, on a été très heureux de le réussir et en même temps, cette joie, après, euh, s'est stabilisée puis on a eu d'autres problèmes qui sont arrivés, d'autres sources de souffrance. Ouais. Et à l'inverse, il y a eu des gens qui ont raté le concours de médecine, qui ont eu euh, beaucoup de tristesse, euh, de déception à le rater, et par, euh, par la suite, ils ont expérimenté le bonheur. Donc, on voit bien qu'atteindre un objectif apporte quelque chose d'agréable, et ça, ce n'est pas nous qui l'inventons, hein. ça vient de la philosophie euh, grecque antique et de la philosophie orientale, il y a déjà euh, 2000 ans. Les philosophes le disaient déjà, on confond le plaisir, c'est-à-dire ce qui est agréable, avec le bonheur. Et ça, c'est le problème de notre société actuelle, vraiment. C'est-à-dire qu'on voit bien dans les valeurs qui sont portées par la société actuelle, que ce sont des valeurs en lien avec le plaisir, pas en, avec le bonheur. Donc, l'exemple de la piscine avec euh, le labrador et, euh, et la maison... Ça, souvent, c'est associé avec le fait d'avoir des enfants. Et d'ailleurs, c'est un vrai débat actuellement parce que euh, nous sommes en surpopulation et vraiment, ça va poser des problèmes énergétiques très importants dans les décennies qui viennent et on va le vivre, nous, de notre vivant. Et euh, il y a une représentation de notre société, il y avait un sondage qui demandait aux Français, c'est quoi pour vous euh, les conditions du bonheur Et ce qui arrivait en premier, c'était réussir euh, c'était avoir des enfants, en deuxième réussir sa vie professionnelle et en troisième réussir sa vie sentimentale. Quand on utilise déjà ce genre de langage, on est dans l'erreur conceptuelle. Réussir, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire réussir sa vie sentimentale Qu'est-ce que ça veut dire réussir sa vie professionnelle On sait bien que c'est à chaque instant que tout se rejoue. Euh, on, ne, on ne peut pas dire « ça y est, j'ai réussi ». Ma vie professionnelle, je m'arrête, c'est bon, c'est fait. Non. Euh, même chose pour la vie sentimentale. Prendre soin de l'autre, c'est à chaque instant. Ce n'est pas, ça y est, je suis marié, euh, je peux arrêter de prendre soin de l'autre. Non, ça ne marche pas comme ça, on le sait. Donc ça ne veut rien dire réussir. Réussir, il y a une représentation de ce que devrait être le bonheur parfait qui, en fait, est un sentiment agréable continu. Et ça, ça n'existe pas. Donc ça, c'est la base du travail de la thérapie avec nos patients, c'est de prendre conscience de la nature de l'esprit, qui est que notre esprit nous amène à essayer d'augmenter ce qui est agréable et diminuer ce qui est désagréable. Donc, avoir une maison, pour beaucoup de personnes, c'est plus agréable qu'avoir un appartement où on peut avoir du bruit avec les voisins ou des problèmes de dégâts des eaux. Euh, avoir une piscine, ça peut être plus agréable que de ne pas pouvoir se baigner quand il fait chaud. Avoir un chien, ça peut être plus agréable que de ne pas en avoir. Mais pour d'autres personnes, ça peut être l'inverse. Pour d'autres personnes, ça peut être une maison, c'est des contraintes, c'est de l'argent euh, dépensé. Une piscine, c'est des contraintes d'entretien. Un chien, c'est des contraintes de vétérinaire et de devoir sortir tous les jours. Donc, il n'y a pas un bonheur absolu. Il n'y a qu'une vision de ce qui est agréable et de ce qui est désagréable. Et l'acceptation, justement, qui est au cœur de la thérapie, donc de la souffrance au travail et de toutes les souffrances, c'est de prendre conscience que quand j'arrête d'essayer à tout prix de diminuer le désagréable et eh ben je me déleste de beaucoup de charges si j'arrête de vouloir gagner plus d'argent si j'arrête de vouloir avoir mieux si j'arrête de regarder ce qui se passe chez le voisin si j'arrête de vouloir autre chose que ce que j'ai déjà et eh ben ça me soulage en fait c'est très euh, libérateur en fait de dire Simplement, et ça, c'est épictète hein, c'est euh, le secret du bonheur, c'est désirer ce que j'ai. Si euh, pour moi, c'est euh, OK de désirer un hôpital public qui est en sous-régime, avec des moyens diminués, avec voilà, des difficultés, ben c'est OK de dire, je, moi, je vais incarner au milieu de ça, le meilleur médecin possible. Et ça va être un cadeau que je veux faire pour les gens avec qui je travaille et les patients que je reçois. Et bien sûr, en même temps, j'ai mes propres difficultés et je me fous la paix euh, si je ne suis pas euh, au top sur quelque chose. Et si quelqu'un euh, me le dit, eh ben, pour moi, je sais que je suis OK avec ça. Je ne suis pas parfait, je fais des erreurs, en fait. Donc, euh, et je n'ai euh, pas toujours les émotions au beau fixe, comme tout le monde. Je ne suis pas un robot. Et au contraire, d'ailleurs, les gens apprécient d'ailleurs de reconnaître qu'on reconnaisse les difficultés qu'on a au travail, parce que justement, quand on a l'impression de donner une image d'être trop efficace, trop, je sais pas quoi, les gens euh, ne s'identifient pas à leurs propres difficultés, et donc euh, c'est pas bon non plus en fait. Donc ça, c'est la psychologie de l'humanité. D'ailleurs, c'est très intéressant quand les gens disent, euh, moi j'ai vécu ça une fois, j'ai été un peu choqué d'ailleurs de ça, euh, qu'en en, en exprimant ces difficultés, on apparaît plus humain. Ça ne veut rien dire pour moi, en fait. Nous sommes tous humains. Et ça, euh, c'est un langage que vous allez beaucoup retrouver dans la souffrance au travail, la déshumanisation. Mais en fait, ce que les gens appellent l'humanité, c'est la perturbation mentale, en fait. Et, euh, et donc, quand je parlais de l'attitude passive-agressive, quelque chose dont il faut vraiment essayer de se prémunir, c'est les calomnies, en fait. les gossips, les bavardages stériles qui visent à critiquer des collègues ou même des patients. En fait. On peut tous le faire à certains moments, l'important c'est de bien sûr euh, le faire avec parcimonie et de le faire plus dans un contexte humoristique et d'autodérision. Plus que dans un vrai contexte d'agressivité, de critique, en fait. Ça, c'est assez important de veiller à ça. Et quand, vous êtes, quand on essaye de vous emmener là-dedans, de ne pas alimenter ça, en fait. Parce qu'il va bah, toujours y avoir des racontards, euh, des, voilà, des choses. Enfin, ça, à l'hôpital, c'est la plaie. Je dirais que c'est le poison du milieu hospitalier, en fait. C'est-à-dire que quand euh, j'avais un collègue psychiatre qui m'avait dit un jour. Euh, tu reconnais en fait un psychiatre qui travaille en libéral parce qu'il va, il va, il va te parler de ses patients, alors qu'un psychiatre euh, qui travaille dans le public il va te parler de ses collègues. On passe plus de temps à gérer des problèmes d'équipe à l'hôpital qu'à qu faire du soin vraiment en fait, euh, aux patients. Et ça, ça fait partie du travail de, de l'hôpital aussi. Enfin, C'est important de prendre soin de nous les uns les autres, en fait. On ne peut pas bien soigner si on ne prend pas soin de nous de nous personnellement et, de, et des autres. Et donc, la question, c'est comment on, on, on, on fait des compromis avec, entre les objectifs et prendre soin de nous, en fait. C'est ça qui, qui peut poser des, des, des conflits de valeurs, justement. J'ai répondu à la question. Oui, merci beaucoup. C'est très clair. Merci. Du coup, là, on était à la de l'emploi. Je vous ai coupé. Donc, l'insécurité de l'emploi, je passe rapidement dessus parce qu'on connaît tous le phénomène. Hein, C'est-à-dire que plus on est dans un contexte économique où le chômage augmente et où l'emploi est difficile à trouver, et plus la personne va avoir peur de quitter son emploi. Et donc, c'est ça qui crée la souffrance au travail chez beaucoup de personnes. C'est que ce, on l'a vu, le burn-out euh, augmente avec l'âge. Donc, on va se retrouver chez des personnes qui vont avoir 40, 45, 50 ans, et qui euh, vont se dire, mais je ne peux pas repartir sur le marché de l'emploi, je ne vais pas retrouver d'emploi à cet âge-là, ou alors je vais retrouver un emploi pour lequel je serai moins payé. D'où la question aussi de qu'est-ce qu'on accepte euh, comme, euh, entre guillemets, perte de niveau de vie pour retrouver un accord avec ces valeurs. Il y a beaucoup... Là, je vous donne l'exemple d'une déléguée médicale, il y a trois ans, qui m'a dit, je quitte laboratoire pour devenir je reprends mes études et je vais devenir kiné et elle avait 45 ans je pense ou 50 ans peut-être mère avec des enfants elle a dit mon mari est ok avec ça mes enfants sont ok avec ça donc tout le monde accepte que j'aurai moins de revenus que je vais reprendre mes études je serai moins disponible et en même temps c'est la condition de mon épanouissement professionnel voilà et donc je trouvais ça admirable voilà. et c'est possible après, la question, effectivement, c'est quelle reconversion je fais Est-ce que j'accepte de retourner sur les bancs de l'école Est-ce que j'accepte de faire un emploi dans lequel je vais gagner moins, mais qu'aura aura plus de sens Et ça, j'ai envie de dire, il ne faut pas attendre, en fait. Les gens qui viennent en consultation, souvent, ont perçu ce problème assez tôt. Et il faut se poser cette question très tôt dans la vie. Et donc, c'est pour ça que la prévention chez les étudiants est très importante. Parce que vous savez, comme moi, qu'il y a des personnes qui arrêtent médecine en cours d'études parce qu'ils se rendent compte que les valeurs qu'on leur demande ne sont pas en accord avec leurs valeurs personnelles par rapport, par exemple, au fait de prendre soin des autres, c'est souvent ça, en fait. Hein. Euh, souvent, euh, les personnes qui arrêtent les études de médecine en cours de route, qui ne sont pas très nombreuses, mais il y en a quand même un ou deux par promo, généralement, euh, sont des personnes qui ne peuvent pas faire face à la violence de l'hôpital, à la violence interpersonnelle, surtout entre soignants, en fait. Donc, c'est pour ça que ce, cette question-là, elle est primordiale, et on va en parler dans la deuxième partie. Donc au niveau des étudiants, ça veut dire que par exemple quand vous avez euh, des lycéens qui se posent la question, est-ce que je fais euh, des études scientifiques, des études littéraires, euh, des euh, du commerce, ça va être très très très important. Euh, et ça, normalement, c'est le travail du conseiller d'orientation. Et euh, on sait tous que il euh, y a des problèmes d'orientation. Euh, euh, moi, j'ai vraiment vu. Euh, trop souvent dans mes consultations des personnes qui me disent je me suis trompé de voix, euh, c'était pas moi en fait j'étais pas fait pour ça parce que euh, mes parents m'ont poussé parce que euh, la société parce que euh, il fallait gagner de l'argent parce que euh, les sciences c'était mieux enfin voilà c'est donc euh, euh, j'ai vu aussi euh, voilà quelqu'un qui a un doctorat en histoire de l'art euh, me dire euh, euh, J'ai fait ça pour m'opposer à mon père qui était dans les sciences et maintenant je me rends compte que euh, je ne trouve pas d'emploi, de, je ne gagne pas d'argent, je suis toujours en CDD euh, et je souffre de ça parce que justement euh, c'est des conditions euh, d'exercice très difficiles. Euh, voilà, donc il euh, y a un juste milieu en fait. Donc effectivement ce sont beaucoup de paramètres à prendre en compte euh, et qui sont très difficiles et en même temps à partir du moment où je fais confiance, et ça, c'est vraiment euh, une thérapie basée sur euh, la psychologie positive, la gratitude et le développement personnel, à partir du moment où je fais confiance à ce qui va se passer, c'est OK, en fait, de dire, euh, OK, je sais aussi que je suis dans un pays qui a une couverture sociale, où il y a des aides, où il y a des formations, où il y a euh, des choses, donc ça ne va pas être facile tous les jours, mais euh, j'aurai un toit et de quoi manger, et j'accepte de perdre le confort, la sécurité, pour aller vers d'autres valeurs, en fait. C'est ça, en fait, le challenge de quitter son emploi dans le cadre d'une souffrance professionnelle. Et donc, la deuxième dimension, c'est l'injustice dont je vous parlais. C'est qu'il va falloir abandonner l'idée d'avoir une réparation, en fait. Et ça, ça va être très compliqué. De dire, ils ont gagné. C'est ça qu'il y a dans l'esprit de nos patients. De dire, je ne veux pas qu'ils aient le dernier mot, je veux qu'on reconnaisse ce qui s'est passé, que euh, j'ai tout fait et j'ai été brisé. C'est ça que les patients euh, demandent comme reconnaissance. Et ça, ça va être euh, euh, quelque chose vraiment à discuter, parce que la seule reconnaissance qui a valeur à leurs yeux, c'est la reconnaissance juridique, parce qu'ils n'ont pas été entendus euh, souvent euh, par l'institution, par l'employeur. Et euh, cette reconnaissance juridique, ça va être très compliqué de l'obtenir après euh, plusieurs années de procédures judiciaires qui elles-mêmes vont avoir un coût financier et psychologique qui va encore plus aggraver souvent la souffrance et qui va pouvoir parfois se terminer par un non-lieu. Donc, euh, personnellement, le procès, je ne le recommande pas en fait. Euh, à tous les patients qui m'ont posé la question sur mon avis, je leur ai dit évidemment, c'est à discuter, c'est votre décision et c'est le rôle de l'avocat aussi de bien informer sur ce qui va se passer. Et l'avocat fait un énorme travail d'accompagnement psychothérapique aussi, parce que c'est lui qui va devoir gérer l'impact émotionnel de toutes les décisions qui vont être prises, des appels, de, des témoignages. J'ai vu des personnes qui ont été victimes de faux témoignages de la part de leurs collègues, sous pression de la hiérarchie. Ça, c'est extrêmement destructeur sur le plan psychologique. De lire des témoignages de personnes avec qui vous avez travaillé, qui ne disent pas la vérité, même si vous savez qu'elles sont sous pression, c'est extrêmement destructeur. Faire face à des choses comme ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment très difficile. Et là, on parle de personnes qui n'ont pas de vulnérabilité particulière à la base. C'est tout le monde qui peut être exposé à ça. Donc, les risques psychosociaux, Résulte de dysfonctionnement de l'organisation, euh, de l'entreprise euh, ou du management, souvent, du stress, du harcèlement moral ou euh, du harcèlement sexuel ou du harcèlement basé sur l'orientation sexuelle ou du harcèlement basé sur l'orientation religieuse, l'appartenance religieuse, pardon des incivilités entre les salariés, donc des attitudes, euh, voilà, des... ne pas dire bonjour, euh, voire même des insultes, euh, et euh, d'agressions de personnes extérieures à l'entreprise, donc les usagers, donc, euh, les patients, les clients, les élèves. C'est tout ça qui euh, constitue les risques psychosociaux. Alors, il faut savoir que la... les employeurs ont comme obligation légale de protéger la santé de leurs employés. Ça, c'est une obligation de résultat. Donc, s'il y a une démonstration que l'employeur a délibérément créé des conditions qui altèrent la santé des employés, il est en tort et il doit donner réparation. Par contre, le burn-out n'est pas reconnu comme maladie professionnelle parce que ce n'est pas une maladie. Ça, c'est très important de le garder à l'esprit et de bien l'expliquer aux patients qui ne le savent pas. Le burn-out est un phénomène qui va conduire à des troubles psychiatriques, mais ce n'est pas en soi une maladie professionnelle. Et ça n'a jamais été reconnu comme tel. Et il n'y a pas de jurisprudence dans ce sens-là. C'est différent pour la question du harcèlement moral qui, lui, peut être reconnu, mais qui vise une personne, en fait, et pas une institution. Donc actuellement, le burn-out n'est pas défini sur le plan juridique. Ça, c'est un vide juridique actuel qui pose beaucoup de problèmes dans les procédures. Donc la protection des salariés par l'employeur, ça passe par euh, d'abord une évaluation des risques. Donc toute entreprise a l'obligation d'évaluer les risques psychosociaux de ses employés. Et ensuite, dans un second temps, de mettre en place des plans d'action de prévention de ces risques. Donc, il y a un document dans lequel l'entreprise doit dire comment elle a évalué les risques psychosociaux et ce qu'elle a mis en place pour les prévenir. Et s'il y a eu des dommages sur le plan des risques psychosociaux, elle doit les réparer. Donc, après, la réparation, il y a quelque chose de subjectif. Donc, euh, en tout cas, donc, elle doit donner une réparation à la personne qui a été victime de ces dommages. Et par exemple, pour l'hôpital, comment ça se fait ça Ou comme ce n'est pas une structure privée, ça ne se fait pas Alors L'hôpital, évidemment, est soumis euh, à la même juridiction que les entreprises privées. Et ensuite, donc, euh, un exemple donc, de ce qui se fait à l'hôpital public, c'est qu'il euh, y a euh, un numéro vert qui doit être affiché dans la plupart des services euh, pour euh, parler de la souffrance professionnelle. Donc, C'est dans le service du docteur Zendidjan, il me semble, pour la PHM. Donc, Ça, ça fait partie des moyens de prévention mis en place. Et euh, c'est la responsabilité euh, pour les infirmiers des cadres de santé de veiller à l'absence de souffrance euh, d'équipe. Et s'il y a souffrance, de mettre en place des actions pour euh, traiter cette souffrance et l'alléger dans la mesure des moyens possibles. Donc, en pratique, souvent, ça veut dire ben, changer un, un infirmier de, de poste ou euh, dissoudre l'équipe, ça s'est déjà fait. Quand il y avait des dysfonctionnements trop importants. Et donc, ça, ça, ce sont des décisions qui se prennent ensuite avec la hiérarchie, les cadres supérieurs de santé, la direction des soins. Et du côté médical, par contre, c'est très compliqué. Mais euh, ça existe. Donc, euh, en pratique, ça veut dire que le médecin change de service dans la mesure du possible. Donc, il change d'équipe, mais il faut qu'il y ait un poste qui se libère dans une autre équipe. Ça ne se fait pas tout de suite. Souvent, entre-temps, il y a un arrêt de travail. Voilà, C'est comme ça que les choses se passent. Et l'arrêt de travail n'est pas remplacé, bien sûr, ce qui génère encore plus de souffrance dans l'équipe, puisque la charge de travail augmente. Et si la personne revient dans son équipe après l'arrêt de travail, elle peut être victime encore plus de la souffrance, et de culpabilité d'avoir été en arrêt de travail et d'avoir laissé une charge plus importante à son équipe. Ça peut être un cercle vicieux. Euh, L'arrêt de travail n'est jamais anodin. Donc, par contre, il est urgent et recommandé dans les situations de burn-out pour que la personne déjà puisse se soustraire à l'environnement et se régénérer. Mais par contre, il faut toujours un plan de reprise de travail. Quel est le plan derrière Parce qu'il y a trop de personnes qui restent pendant 18 mois on arrêt de travail, sans savoir quelle solution euh, va être apportée en fait, et que le problème n'a pas été traité. Et dans les grandes institutions, je vous l'ai dit, pour l'hôpital, plus l'hôpital est gros et plus c'est compliqué, en fait, plus c'est lent, en fait, plus la procédure est lente. Donc, Il y, y a un phénomène social qui est, auquel on est en train d'assister aussi, qui est les conflits de génération. C'est-à-dire dans beaucoup de phénomènes euh, d'entreprise, de, euh, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a euh, une génération euh, Y, puis Z, puis euh, ce qu'on appelle les alphas, les millennials les personnes qui sont nées dans les années 2000, qui aujourd'hui ont une vingtaine d'années, qui euh, vont avoir des représentations différentes et des compétences euh, différentes, notamment par rapport aux nouvelles technologies. Et ça, ça crée au sein d'une même entreprise des difficultés, puisque donc on va se retrouver entre des personnes qui vont avoir entre 45 et 50 ans, euh, qui seront de la génération euh, X, donc du baby-boom, euh, fin du baby boom, on va dire, euh, qui euh, n'auront pas grandi avec les nouvelles technologies et donc doivent s'adapter au fur et à mesure avec plus ou moins de succès aux nouvelles technologies. Donc, on a parlé du virage technologique et des personnes, euh, des abandonnés, en fait. Il y a des personnes qui n'ont pas su prendre ce virage. Ça, ça a été un gros problème dans beaucoup d'emplois. De, Mais ce problème est en train de, de se résoudre, puisque ça, ça a été vraiment observé dans les années 2010, où euh, effectivement, il fallait que tout le monde ait un accès à Internet, un mail, un ordinateur, ce qui n'était pas le cas à l'époque et qui maintenant devient vraiment de plus en plus exceptionnel. Donc, et en plus, il y a eu à Pôle emploi des moyens mis à disposition pour des formations pour les personnes. Voilà. Donc, euh, ce virage informatique a créé beaucoup de souffrance et peut encore euh, être une source de souffrance dans des domaines en lien. Donc, notamment, je pense aux nouvelles technologies elles-mêmes, hein, c'est-à-dire que des entreprises de nouvelles technologies vont vraiment favoriser la jeunesse au détriment des employés plus âgés qui vont souvent se retrouver laissés sur le carreau. Euh, parce qu'ils ne sont pas vus comme source d'innovation, de proposition, ils sont vus comme out, en fait, hein, comme euh, hors-circuit. Et euh, donc, ça, ça va créer énormément de souffrance parce que la personne va prendre conscience qu'elle est plus ou moins mise de côté, placardisée, dévalorisée par rapport à des personnes plus jeunes, plus euh, dynamiques, avec plus de résultats. Et, euh, et ça, ça va créer énormément de dégradation narcissique et de souffrance. Voilà. Donc ça, c'est un phénomène qu'on observe aussi. Et puis, dans le... aussi, dans l'autre sens, la représentation du travail évolue. C'est-à-dire que euh, plus on va vers des générations jeunes et plus les personnes insistent sur leur volonté de maintenir une qualité de vie euh, personnelle. Et ça, ce n'était pas... pas forcément dans la culture des générations d'avant qui était plutôt justement euh, sur le fait de se réaliser sur le lieu de travail quitte à y passer l'essentiel de leur temps. Et en médecine, on a bien vu ça. Il suffit de voir comment a été accueilli le repos de garde quand il a été créé. Il y a énormément de médecins qui ont dit « c'est quoi ces jeunes qui ne sont pas capables de travailler le lendemain Nous, on a fait ça, on vivait à l'hôpital, on pouvait rester sept jours d'affilée à l'hôpital et on ne s'en portait pas plus mal. Voilà, » C'est ça le discours qui a accueilli le repos de garde. Et beaucoup de services ne respectaient pas le repos de garde. Le repos de garde, c'est une obligation légale. Par contre, je vous rappelle que le repos de garde, l'obligation, c'est de ne pas euh, prescrire, de ne pas avoir de patients euh, pour lesquels on est en charge de prescription. Par contre, ça ne concerne pas les activités d'enseignement, de, euh, de recherche, euh, tout ça. Le repos de garde, ça a pour but de prévenir les erreurs de prescription en fait, liées euh, à la privation de sommeil. C'est la raison pour laquelle les chefs de clinique n'ont pas de repos de garde dans le sens où ils sont censés faire leurs activités universitaires sur le jour qui suit leur garde, en fait, et ne pas avoir de passion à ce moment-là. Alors, il y a une petite citation euh, que je trouve inspirante euh, pour illustrer ce que je vous disais sur euh, l'accueil du changement. C'est « Le plus grand danger dans les époques troublées, ce n'est pas le trouble, c'est de continuer à agir selon la logique d'avant. » Et ça, on le voit dans le contexte du Covid, par exemple, et dans le contexte énergétique global, dans le problème de la crise environnementale qu'on est en train de traverser. Et d'ailleurs, quand je dis qu on dit qu'on est en train de la traverser, on ne en fait, la traversera pas parce qu'elle ne va pas être limitée dans le temps. En fait. C'est-à-dire la dégradation non réversible de l'environnement. Donc, cette fameuse logique d'avant, en fait, c'est quelque chose qui est très tenace. Et la remise en question de choses qui sont vues comme acquises, donc je pense à ce dont on a discuté sur les valeurs d'argent, de, de performance, les valeurs que notre société promeut, c'est des valeurs basées sur la réussite sociale, qui est basée sur le revenu, beaucoup. Assez peu sur le... Il suffit de voir en fait ce qui est mis en valeur dans les médias. Les chercheurs, qui sont les personnes qui sont censées apporter l'innovation, le mieux-être à la population mondiale, sont très peu mis en valeur dans les médias et sont très mal payés par rapport à des personnes qui, euh, euh, au contraire, euh, vont avoir de très forts revenus ou une très forte présence médiatique, mais qui, en fait, ne contribuent que très peu au bonheur collectif. Il y a une vraie euh, remise en question euh, de la logique de notre société euh, à côté de ça. Une autre citation inspirante, c'est On ne change pas les choses en s'opposant à ce qui existe déjà. Pour que les choses changent, il faut construire un nouveau modèle qui rend l'ancien obsolète. Donc il ne suffit pas de dire il faut que ça cesse, il faut proposer quelque chose d'autre qui finalement montrera que l'ancien fonctionnement est désuet et n'est plus pertinent. C'est la meilleure façon de mettre en place le changement. Donc ça demande de l'imagination, ça demande du collectif, on ne peut pas faire ça tout seul. Donc juste très rapidement une histoire des organisations pour comprendre en fait aussi une, une source de, de la souffrance. C'est euh, la question des, euh, des organisations et de l'évolution des organisations. Alors très rapidement, ce n'est pas notre sujet, mais en même temps ça me semble indispensable pour comprendre une grosse partie de la souffrance euh, vécue actuellement. Initialement, en fait, les êtres humains se sont organisés en, en, en tribus. Euh, donc euh, moins de 150 personnes, euh, sur un fonctionnement qu'on appelait impulsif rouge. Donc ça veut dire que c'était euh, un fonctionnement qui aujourd'hui, il y, y a encore quelques euh, organisations impulsives rouges qui sont des mafias, en fait, euh, euh, donc c'est basé sur une hiérarchie arbitraire avec un chef qui fait régner la terreur et euh, donc des sanctions aléatoires, donc euh, euh, des gens qui vont être euh, mis à l'écart, tués, euh, volés, etc., enfin, une espèce de règne de, de la crainte et de la terreur. Et euh, c'est comme ça que fonctionnaient les premières tribus. Et donc ça, ça a été remplacé euh, environ euh, 4000 avant Jésus-Christ, euh, progressivement par euh, ce qu'on appelle des euh, sociétés ambres, qui étaient basées sur la hiérarchie, mais stabilisée, c'est-à-dire un ordre hiérarchique, et euh, qui, elle, contenait plusieurs milliers, puis millions d'individus, et donc, ce qui a été très structurant pour ça, ça a été la religion, en fait. Donc, les premières grandes hiérarchies, donc c'était des hiérarchies religieuses. Et aujourd'hui, les institutions ambres, donc c'est des institutions qui sont basées sur quelque chose de très stable et de très hiérarchique, c'est-à-dire que ça ne va pas être basé sur la culture du résultat et de l'objectif. Donc, des exemples d'institutions de, ambres actuelles, c'est l'armée, par exemple, l'école, public et euh, les institutions religieuses. C'est-à-dire qu'en fait, euh, le, le rang hiérarchique ne va pas dépendre de résultats. Et une fois qu'on rentre dans euh, la machine, eh bien, on passe d'un échelon à l'autre, quels que soient finalement ses résultats, ses performances, sa façon d'être. Euh, et donc, c'est aussi un peu le cas de l'hôpital mais l'hôpital est en train de muter, d'évoluer, donc c'est pour ça que je vais en, en, en reparler. Car ensuite, il y a deux siècles, ces institutions ont progressivement été remplacées au cours de la révolution industrielle par euh, ce qu'on appelle le stade de réussite orange. Et donc là, on est rentré dans une logique en fait, de euh, résultats et d'objectifs, et surtout financiers. Et donc, c'est le capitalisme, pour appeler un chat un chat. Et donc, c'est ça qui, aujourd'hui, est majoritaire, y compris chez les décideurs, c'est-à-dire chez les politiques. Donc, si on a une logique ambre d'hôpital public en parlant à quelqu'un qui a une logique de réussite orange, on ne peut pas se comprendre. Et c'est ça qui s'est passé en 2010 avec la loi HPST, en fait, la loi Bachelot de réorganisation des territoires où les médecins ont perdu le leadership de l'hôpital, en fait le management de l'hôpital, pour donner les manettes aux directeurs, et en particulier aux directeurs financiers. Et c'est ça qui a créé la plupart des problèmes qu'on expérimente aujourd'hui à l'hôpital. Il y avait déjà des problèmes avant, sinon on n'aurait pas fait cette loi. Donc les problèmes avant, c'était le trou de la sécu c'était des problèmes de compétitivité et d'efficacité dans le service public, c'est certain. Donc ça, on a pu aussi évoluer par rapport à ça. Donc il y a eu des effets quand même bénéfiques par certains côtés, mais au prix euh, d'une grande souffrance et aussi d'une hémorragie euh, de personnel dans le, le secteur public. Et c'est ça qu'on vit actuellement. Donc en fait, l'hôpital est une institution qui est hybride entre le ambre d'un côté qui est basé sur des échelons que quoi que vous fassiez, vous allez passer, et vous aurez une rémunération qui ne dépendra absolument pas de vos résultats, et à l'inverse, une demande institutionnelle de résultats qui va créer donc des conflits forcément de valeur voilà, entre une logique orange et une logique ambre. Ensuite, sont apparues euh, des institutions qu'on appelle le stade pluraliste vert. Et là, ce sont des organisations de type ONG, euh, voilà, UNICEF, euh, Greenpeace, euh, ce genre de choses. Euh, donc, des institutions, des associations à but non lucratif, essentiellement, où là, il n'y a pas de culture du résultat. Et oh, par contre, il y a une culture de la démocratie euh, participative, euh, où chaque... Euh, participant est invité à participer à part plus ou moins égale à l'effort collectif et l'objectif n'est pas un objectif financier. Ça, ce sont les quatre grands types d'organisation actuelle. Et donc forcément, donc les syndicats, par exemple, sont dans des logiques pluralistes vertes. Donc à l'hôpital, vous avez une institution ambre avec une direction orange et des syndicats verts. en fait. Et tout ça, créent des grèves, des incompréhensions, euh, des crispations, euh, de la souffrance au travail. Euh, ouais. Donc, on est dans un vrai phénomène de mutation en fait, de l'hôpital qu'on voit vraiment à l'œil nu. Hein, C'est-à-dire que là, la euh, loi HPST, c'est 2010. Euh, la question du financement de la psychiatrie, la péréquation, ça change d'une année à l'autre. Euh, voilà, C'est des choses vraiment très actuelles et en pleine mutation. Et donc, au milieu de tout ça, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire qu Quel serait le modèle idéal, finalement, de fonctionnement Parce qu'on voit que orange, il a apporté énormément de bienfaits, parce que finalement, ben, ça a apporté la prospérité, ça a permis de faire diminuer la famine, les épidémies. Euh, voilà, Il y a eu quand même énormément de conséquences positives du stade Orange mais on voit les limites du stade orange aujourd'hui sur le plan environnemental, où nous sommes en train de détruire notre planète, vraiment, et de façon durable et non réversible. Donc, euh, donc il y a cette logique verte qui s'oppose à la logique orange, et finalement, le, ce qui pourrait être proposé, ce serait un stade ultérieur qu'on pourrait appeler opale, par exemple, qui serait un mélange de tous les autres, avec une souplesse et un pragmatisme, c'est-à-dire apprendre à fonctionner en orange sur certains points, en ambre sur d'autres points et en vert euh, sur d'autres points, en fonction euh, de l'objectif du projet, de la priorité, c'est-à-dire apprendre à être en orange sur certains projets euh, euh, et en vert euh, sur d'autres. Par exemple, avoir une logique orange dans les publications pour la recherche, avoir une logique euh, verte, dans le soin et l'organisation d'une équipe, voilà, ce genre de choses. Et aussi, en prenant conscience tout ceci, étant dans une approche plus, plus de spiritualité, de ne pas s'identifier au rôle que l'on choisit à ce moment-là, en fait. De dire, euh, euh, je ne m'identifie pas au résultat que je vais obtenir euh, ou à la position que je vais tenir hiérarchique à, à mon échelon, ou euh, voilà, à ce genre de choses. Donc la personne préfère faire la plupart des choses elle-même plutôt que de demander de l'aide. Ça c'est un mécanisme classique du burn-out. C'est-à-dire on arrête de déléguer parce que si on délègue, on prend le risque que l'autre fasse une erreur et on ne veut pas qu'il y ait d'erreur. Donc on ne délègue pas. Et ça c'est comme ça que la personne commence à se surcharger euh, souvent. Elle devient impatiente lorsqu'elle doit attendre. Elle donne l'impression d'être toujours pressée et de courir après le temps. Elle se maintient occupée et garde toujours des choses à faire. Elle se retrouve à faire souvent deux ou trois choses en même temps. Elle s'engage excessivement en voulant faire plus qu'elle ne peut. Elle se sent coupable quand elle ne travaille pas sur quelque chose. Les choses ne semblent jamais aller assez vite. Elle perd son calme quand les choses ne vont pas dans son sens. Elle est encore en train de travailler après que ses collègues ont décidé d'arrêter de travailler. Elle s'énerve quand les gens n'atteignent pas des standards de perfection. Elle s'énerve dans les situations où elle n'a pas le contrôle sur les choses. Elle a tendance à se mettre sous pression en s'imposant des, euh, des délais à respecter lorsqu'elle travaille. Elle a du mal à se relaxer quand elle ne travaille pas. Elle passe plus de temps à travailler qu'avec ses amis. Dans les passe-temps, je parle dans le temps en dehors du travail. Elle se jette dans des projets afin de prendre de l'avance avant même que les étapes aient été définies. Donc, il y a une précipitation dans les projets. Elle est en colère contre elle-même quand elle fait la moindre erreur. Elle consacre plus de ressources, donc d'idées, de temps, d'énergie à son travail qu'avec les relations avec son conjoint ou sa famille. Elle oublie, ignore ou minimise l'importance d'événements familiaux, comme les anniversaires, les fêtes, les vacances. Et tout ceci, évidemment, a un retentissement dans des domaines de vie de l'individu, donc travail, santé, vie affective, sociale et familiale. Voilà, donc C'est ça la, la description de l'addiction au travail.